La bataille là, li pa jodhia, jodhia, n'a pas commencé aujourd'hui pour comprendre que c'est jeudi là nous disons que nous avons contre les bandits, nous avons contre une série de monde Par exemple, je vais vous un éclaircissement. On rappelle pour quelques-uns parmi nous, pour quelques l'autre, c'est qu'on n'a pas appris ça. y a un groupe qui a chanté matin, chaque monde a mis une manchette dans le monde Flambeau. De l'évangile de vigner. Ah ben, en 2021, nous dit que tout le monde achète une manchette. Mais nous n'avons pas besoin de vigner ça manchette. Ça pas venu au hasard. Depuis avant 2010, vignée était manchette. -le. Chanteur ou elle chante matin, en filet manchette là. Quelqu'un qui pas connaît pas, dit Mais l'église de Jésus-Christ, pour le gaspillage, a filet manchette. Imbécile. C'est n'est pas jeudi, là, manchette ça là. Hein Je suis pour nous que flambeau deviné. Il y a de véritables manchettes dans ma main, je veux dire. En 2022, ce n'est pas 22 ans, il y a des pays qui ont chanté, chanté ça. Ça fait longtemps. Le conseiller de l'évangile, hein? il y a un Mais pas encore dit pour tout le monde, Mais le message, là, là. conseiller de l'évangile, après, vient avec un manchette. Il y a des gens qui ont un gros problème parce que Frère Paul vient un texte qui n'a pas dit, faire la mets un mais y a si vous pas un bandit, pour qui ça ça dérange Est-ce qu'on sentit qu'elle a fait raisonnement Oui. Je trouve qu'elle a fait raisonnement. Ma bonne petite histoire, trop petite. C'est une bataille qui t'a fait. David la caille. elle voyait Joab Algoumé. Il s'est passé contre petit David qui a eu l'Absalon. fin mourit dans bataille-là. Je vois besoin de la pour le voyeur d'Iwa. petit l'a mourit. Il y a une controverse parce qu'il y a quelqu'un qui était d'accord pour petit l'Iwa mourir, Il y a quelqu'un qui pas d'accord. Parce que y a quelqu'un qui voyait les soldats dans la guerre. Il dit, al doucement, avec mon jeune Absalom, ça veut dire, allez, doucement vers. Mais, si vous êtes soldat, on joue à comprendre ça, je dit. Et vous comprenez parce que vous êtes soldat pour bon Dieu. Il y a des gens qui ne toujours pas d'accord dans toute société. Il y a des gens dans l'église qui pas d'accord avec un bagage, même si c'est la parole de Dieu. Mais lorsque ces soldats ont été mis en face, qui ont tiré sur et ce n'est pas joué la bas la go tête tout bon, a fait des rois, dit, al doucement ça n'est pas où ils parle. Parce que les tombé à venir pour tomber, c'est où qui ont tombé <t 'en> bien ça, c'est où qui ont tombé. <t 'en> là, je voulais dire que c'est un paquet de vacabons, satanistes, gens qui sont des sans aveu, qui ont critiqué nos être nos manchettes, mais les tombés, c'est nous qui tombons. Il n'y a pas de la peine pour nous. Il n'y a pas bien de vue nous. Il est a seulement content d'entendre que nous tombons. Alors comportez-vous un soldat. Même si les gens qui devant ces mamans, c'est papa, mettent la chèque sur lui. Moi-même, un jour, je mis une manchette sous papa. Ah, vous avez dit que vous ne pouvez pas être criminel. <rire> non. Je vais vous pas comment je te fais mettre manchette sur lui. C'était papa, m mais ce n'est pas de papa. Si vous quittez Satan, c'est votre figuer Pour l'alfon un bagage, c'est pour que vous pas mon Dieu. Hum? Wese, yon, Passe, Passe, <laughs> so meyo, bon, si vous avez moins de vous mettez l'éternel. Parce que Satan n'a pas pris un de pour Parce que vous vous avez Si vous avez sommeil, En plus, le monde dit que les gens sont et ils ont courir derrière, etc. Les gens ne passent pas derrière, ils ont campé et ils ont Donc, Satan, s'il prend une fille, c'est une défaite. Mais, je suis toujours dormi et je me réveille, papa, je suis couru derrière avec une manchette. Je suis presque tout. Presque chaque soir. On l'a dit, mais je l'ai dit, mon saa, pas papa. Même si papa m'a prêté bah, Satan, c'est Satan qui a été couru de lui. Et je suis raisonné. Le saa m'a battu l'âge, je n'ai pas eu 11 ou 12 ans. Et puis, je bo dis bon, mon compréhension, je dis bon, on va en faire un La prochaine fois, où le papa va courir couru de encore, ou pas de même sentiment même sentiment de gain c'est papa. Manchette même pas café là c'est papa. Ma réfléchis qui ça mon dit Comment maman pourrait comprendre ça? Comment femme l'autre monde pourrait comprendre que tout y papa. Parce que ça toujours elle Mais juste ça me mè, saute gourme et à assoué. Courir pour papa. Mè. Levé d'un matin, me dit bon, la prochaine fois, le pède dix semaines, je courir derrière moi comme ne courir. Oh oh, je ne sais combien de jours tu es passé. Il fait saut, il tourne, je viens courir moi encore, bien aimé. Vous êtes content de racher? Il fait tical, tical. Pour me que je suis fin Depuis les je suis je suis C'est ça pour faire. Même si ça te prend, il maman, il prend, il prend, ou, prend, il prend, il qui il prend, il prend, Je ne pas rêve, mais pas pire. Je pas suis Je ne pas je suis dans un pire. Je ne sais pas pas je Bon Dieu, pas ta capable qualité, bon Dieu lié. Yeah. Hein? Pour le bon peuple, et puis ce peuple ça qui a couru devant le monde toute la journée. Non, non, non. Ou jamais David a courir devant un David dit, je qui ça le dit parole ça. En bon, parole, David dit, il dit Je me couche, et je m'endors en paix, car toi seul, ou éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Pourquoi tu dis ça? Les David a l'engoumé. Tu es tout ennemi, Il toujours des ennemi, oui, Mais c'est de nouveaux ennemis. Il tuait eux. Il le de la caille, ça fait. Il couchait, il dormait, en paix. Et la plupart du temps, David dit, c'est un milieu qui Les gens qui compte manger dans la même plate à Vell. gens qui comprend prendre la route là pour aller l'église ensemble avec elle. Je t'ai en tête à ma chavel dans mettant foule là pour aller l'église. Et c'est yo qui levait le talon contre lui. C'est yo qui sortit pour finir avec elle. Mais ah ben, les David dans la guerre, les a qui est-ce qu'il a voué manchède sur lui. C'est si ça pour nous gardé. Parce que si vous faites partie de camps il et va pas venir sur vous. Il sur vous. Si vous faites partie de l'économie qui a fait un chemise, il mettre un chemise sur lui. Pas étonné, si vous avez eu on, on, on, on, on concert là, nous avons rencontre, en convention, et pour être des gens qui prennent ces chrétiens, ils mettent le dans la cour, et puis ils dans la cour. Oui. Il y a un homme déjà venu ici, avec un lot d'outils dans la oui. convention, le pas dans le service, il est venu pour empoisonner tout le nord, quoi il est pour le un trou dans la cour pour l'enterrer au monde qui est tout Deux, vous le D'ailleurs, il prend le juge de paix à venir déterrer le pour arrêter parce me fait sacrifice humain. Si ce n'est pas de bon Dieu qui te révèle toute l'histoire, vous avez même. vous Nous avons dit que nous monsieur, dit que pas nous dit lui nous à l'église. Il dit, je ne pas faire de rade pour l'église. Il vient faire 8 jours dans la cour, rad il ne va pas faire de rade pour l'église. Il y a des mini qui débattait dans la machine devant la louis Nous avons 6 gros galons d'eau. l'eau, plein plein l'eau dans la machine. Là. Nous avons 11 puits dans la cour, nous ne pouvons pas venir ici pour ne pas vendre de l'eau. Non, vous êtes. Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous acheté beaucoup de l'eau? Vous avez un de l'eau pour de l'eau parce que vous avez poison de l'eau. Je dis ça pour qu'il toujours en alerte pour ne pas comprendre ce qui est en ciel. Et sur la terre, ou bien des hommes à gauche ou et des hommes à droite. Moi cap doux ça, beaucoup de gens jouent à personne dans le ministère. Beaucoup de gens repriment dans frère, ou bien on sait, même les gens aussi ont au le diable, ils ont me sourire souri dans Parce que je connais ce cap fini. Comment ça? Parce que bon Dieu veille, sous moi. Si nous avons une qualité de bon Dieu, nous ne Nous pas pour une paix, non? Oh. Non, c'est ni un paix. Yeah. Nous ne pas gagner pour une paix. La victoire est déjà pour nous. Nous sommes peuple qui remporte la victoire, n'a pas remporté la victoire et nous prenons la la victoire. Yes. Yes. Yes. Ouais, là on a bataille. Ennemis qui en face ce n'est pas lui qui pigot ennemi. Pigot ennemi, c'est la peur. Amen. Pigot ennemi, ça me de pour ou trembler, ou déjà vaincu. Vous ne pouvez jamais en entendre en que les circonstances qui difficiles pour le Seigneur. pas pas nous, pas peur, Papa, Papa, c'est avec Moussa nous avons victoire sur le coronavirus. Quand tout le monde qui mourit c'est la peur qui est Je dis à personne ne a la peur, parce que et rien nous rien devant nous existait depuis matin l'église là. Je la manifesté plus, mais n'a pas gagné victoire sur. Yeah. Chaque temps passé oblige sous lot forme. Je dis à, ah, c'est une série de satanistes qui, qui disent aux pasteur qui sont pour détruire nous. Ils ont fait ça ou ils ont fait ça? Ils ont fait ça dernièrement là. Hein? Ils ont fait ça? Ils ont fait ça? Ils ont fait 48 000 dollars. Ils ont fait 4 JP. Je ne sais pas si tu cité un peu de choses que tu mais je ne sais pas si tu as fait ça pour aimer les satanistes dans le combat. Eh bien, je dis à nous venir et nous venir pour être capables de faire des sons, des trompettes qui claires. pour qu'il y ait l'esprit où qu'il n'y ait pas de troubles. Des gens que Satan pas encore pris le n'a n'ont prêché l'évangile. Nous sommes là. Nous avons prêché. Les où venez, nous sommes ouais vous Nous sommes koma comment à commencer, nous sommes comment à grandir. Si vous avez prêché l'évangile vrai, c'est deux choses. Soit vous venez nous faire seul avec nous, De vous vous accampez l'autre Yo garde ça n'a pas faire. Yo viens la caïnu, yo prend façon de chanter, pour y chanter la yo mais yo vle détruire. Yo viens la caïnu, yo entend des messages nous, et yo prend y virer l'envers. Je dis ah? N'a pas répéter votre message 15 20 fois pour vous, jusqu'à ce que vous compreniez le que Si vous ne pas qui vous a vous ne pas avoir victoire. Même si vous êtes invisible, il faut que vous con elle connaissez et faut que vous avez un qui zambou, invisible. Nous avons, je des pasteurs satanistes qui étaient toujours à avec nous, qui étaient toujours à parler mal, mais je dis dire, ils, ils passons en vitesse supérieure. Nous avons insisté chaque jour pour nous montrer que nous ne pas des hommes de Dieu vraiment. C'est seulement ça que nous fait. Depuis que nous filmons pas des hommes de Dieu, ou nous avons pour la prière. Les gens yo, ne yo changent jamais l'idée. Ils ont une orgueille. Ils attaquent tout à fait pas gagnant, ils pas prêté Avec ben ma vie, il faut que nous menions un combat soutenu. Yo y en affaire avec Satan le diable qui ne se décourage. Jamais La Bible même dit nous, nous avons la foi Donc C'est pour nous dire tête nous matin Et pendant tout le reste de la vie nous Que victoire là, c'est pour nous lier Nous avons une folie de prêcher Ou après, nous pas de prêcher ici Nous n'avons pas parler. Là, vous venez ici à tremblez. Et vous n'avez pas parlé. aller. Là, vous rencontrez vous dans la rue, ce n'est pas un débagel, vous n'avez pas dit vous, non? Mais vous connaissez bien solide. Vous connaissez vous son une qui est pleine. Moi-même, d'accord, je travaille pour ça, m'a prié pour ça pour un monde qui fait partie de l'église de Jésus-Christ pour le Gaspel par un caninan. Oui. Pour ne pas être pour ne pas être soumis. C'est ça que fait, de temps en temps, nous avons un enseignement et nous disons, on ne comprend pas, non, posons une question. Parce que vous pensez qu'on a un cerveau pour comprendre. Et vous ne pas comprendre non vous ou fait. pas faire. ou ne pas ce que vous ne comprenez pas. Comprendre. Hein? Qui ça me dit là? Vous devez devenir imbécile. Si vous allez dans l'église, et pasteur hein, pas d'accord pour poser une question ou pas comprendre. Parait dans l'église. Si le pasteur a dit ou comme ça, lui-même l'a fait zombie, il a zombie, nous c'est zombies, Il faut poser le pasteur la question qui type de zombie Personne ne pas rien. Yo le pasteur sataniste dit bon, je euh, t'en a parlé de euh, nous monter pour y être, tout le monde a parlé en pile. Bon, et si je prends les yeux, Mettez-le dans le pied, et je prends la tête, je mets la tête dans le pied. Nous avons fous net. Je vais vous dire Zieux dans le pied, tête dans le pied. Est-ce que c'est son pasteur? Non. Bon, ça paraît mais il fait ça, non? Non? Il y a ça, métamorphose. Yon moun ki changé non l'autre bagay devant. Satan, Satan baye moun fait sa. mais Satan. Pare men fait bagay sa yo. Li met gel nan piyel. Et m'gèm bien lème lèk qui de sa m'a dit. ya. M'gèm bien lème lèk titan de lèl tap di sa. Mette gel nan piyel. Mette tèt li nan de lè. I di bono tap Elle dit, c'est trois mois pour ta vie de dans l'église comme fidèle, moi, Pour me expliquer ça. Quelle explication pour bon moi les jaunes en pied ou, hein? Quelle explication qu'à moi les têtes hein ouviettes bah, Je n'adèr ou? pas besoin d'explication, comprends comprend qu'on sont baka. Le pasteur dit qu'il faut faire trois mois moins pour nous donner Bon, beaucoup fini, non Bon, pasteur en après. On a pris. Mon apôtre en a pris. Qui dit trois mois, qui répond des pasteurs, dit trois mois autant déjà pour faire ça. Ça dépend des degrés ou des gains dans bon dieu, oui. Trois mois, c'est moins que tu as pour faire trois mois avant ou après ça, je vais le Pasteur. Ou, eh, ou est tout le monde dans l'église, son équipe, Baka. Le Pasteur, en après, répond, il dit, trois mois autant déjà. C'est moins pour ta rejoindre. Pour faire trois mois avant. Après, je finis pendant trois mois, je vais aller à pasteur pour le finir. Ça veut dire, dis bonjour, pasteur, apôtre dans l'église, c'est bonjour, baka. Dis bonjour, pasteur, en après, c'est bonjour, démon. Ça veut dire, on ne trouve pas dans l'église comme ça. Je vais tout profiter de dire, qui est ici, avant de aller, Gardez le côté vous pour aller. Mouez-moi Je suis vraiment un peu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a dit ça, un peu. Non. Il faut aller chercher le bon Dieu Tout le côté, côtés. Il n'y a pas de bon. Nous avons toujours dit ça. Il y a un côté qui a un peu de bon évangile. Allez! Mais je vais vous donner un petit conseil. Tant pis. Pas courant de floupe. Fonti garder, fonti écouter, pasteur. Parce que vous avez assez, oui, l'entendez des de bagayes pour peser. Un pasteur d'eau, il si a mis gel dans le pied. Il a mis tête dans le derrière. Je suis sûr que vous comprenez ça. Si vous avez dit ça, vous avez posé une question, pasteur. Qui est dans le pied ou vous avez mis de gel là? Il y a conseil oui. de fidèles fréquents ici qui a des questions question toute la journée bon, Frère Paul, vous devez mettre la tête dans Comment ça va mettre la tête là Monsieur, qu que ça qu'il peut y égarer à vous poser une question oui. ah, Mais personne n'a pas dit pasteur oui. Ah, oui. Oui. Même joie, même côté à lui ajouté qui doit venir là à l'église là Mette madame, m'en camper là, et puis me prend mari, on frère, un sœur là, m'en camper à toute madame ni. Et puis me dit, frère, est-ce que vous d'accord pour marier avec madame Et puis frère, m'a dit, oui, pasteur, merci beaucoup, suis d'accord. Et puis je m'a demandé à elle m'a dit, ma sœur, comment vous ça Oh, pasteur, je suis honoré de ce que vous avez marié avec. où elle dit, que fait déjà, oui. Certainement elle fait déjà. Personne ne dit rien. Mais comment Sataniste a fait ça? Sataniste l'a fait un bagaille incantation. L'elphine fait incantation. Sous où? Il y a des choses qui sont envoûtées. Envoûtées, on ne sait pas faire. ou fait des choses, ou ne sait pas faire ça Et si on connaît, il y a un pasteur qui prend un petit lit. Un pasteur qui quitte l'église, qui parle l'église l'église. Il voyait yon petit-là, il manger pour moi, puis pour mettre poison dans le manger. Et si on fait ça, il oui. le fait. Il n'aime pas la veille. À la fin, il l'admet, il dit qu'il aime t'envoûter vraiment. Sataniste, ça qu'il faut accepter. C'est si jour clair, ouah, oué. Sortez faire, c'est pas ça, ou pas de faire. Il y a un où? Ou bien doit venir l'église là, là. Et puis, démon en fait, ou arriver dans l'autre, ou dire, ah, ça m'a déjà le l'église, je dis, et pour tourner la carrière. Oui. Il faut tourner la carrière. Il y a un démon. Nous avons un jeune garçon de 7 ans ici. 7 ans comme l'âge. Il dit moi. Les Il admet qu'elle te dit ça. Il a besoin d'âme. Il a besoin d'âme. Ça pour le faire. Pour le tuer, mon cap fait sécurité dans la croix. Après ça, pour le cas, tuer moi-même. Pour ça, tuer, sécurité, après ça, pour le tuer. Pour le cas, prends 10 gouttes qui gagnent en bas ça. Pour le cas, prends 10 bols, ça 3 10 gouttes là-dedans est-ce qu'on a suggéré ça Il faut le tuer, mon boule le Vous connaissez ouais. Monsieur Westin, tu es un café en bas et petit petit, la m'a dit pas lui dit, vous mettez vin moi parce que son papa m'a est. m'a m'a dit, dit, dit, quand tu es venu la tu déjà Satan a eu l'audace. Il a n'importe bagaille dans figure. C'est mentir, C'est mentir, C'est une menteur. C'est C'est une menteur. C'est une dans